Et salut à tous, à tous les amis j'espère que vous allez tous magnifiquement bien on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui on est sûr K-Faction, le meilleur serveur PvP faction du moment, si vous avez envie vous aussi de rejoindre, vous pouvez le faire directement dans la description Aujourd'hui les amis, on va faire une série de Bounce Tour, on va regarder les, déjà les grosses formes qui ont été effectuées sur le serveur Parce que y quand même des bonnes grosses formes qui ont été effectuées, alors comment je fais cette vidéo là, ça fait seulement euh, 7 heures que le serveur euh, Attendez un instant, ça fait euh, 17 heures que le serveur est ouvert exactement donc, un peu moins de 24 heures. Vous, vous allez voir cette vidéo mercredi. Donc, ça sera le tirage au sort des 10 grades suprêmes qu'on a fait. Donc, si avant que vous allez euh, faire tout, quoi que ce soit, allez regarder le premier lien dans la description et participer avant qu'il soit trop tard. Donc, aujourd'hui, les amis, on va présenter trois bases. Donc, on va essayer d'avoir plus d'informations sur les trois bases. Il est tout le matin en ce moment. Il est... Euh... 7h du matin chez moi, donc à peu près 13h chez vous je crois Et il y a cours, donc c'est quand même bien, comme une soixantaine de joueurs, c'est plutôt cool Merci à tous pour le support que vous apportez à Carfaction Commençons directement avec la première base les amis, à tout de suite première base les amis c'est la base de la Easy Peasy, c'est plutôt une farm plutôt qu'une base je dois vous avouer Donc on a déjà des grosses fermes de, euh, de blé d'installer, de cannabis, de melon et de canne à sucre donc, eux, ils n'ont pas euh, perdu de temps, ils ont dé direct décidé de faire une, euh, une farm. Bon, c'est sûr que c'est pas très, très protégé. Euh, c'est qui qui est dans cette faction-là On a User, euh, User on My Fucking God, Pixel Game, Monkey D. Simon, euh, Fisherman que je connais vite fait. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de, de, de joueurs que je reconnais dans cette faction-là. C'est des joueurs qui jouaient dans la scène version. Donc, ils sont déjà bien. Ça continue de ce côté-ci, donc d'autres melons. Euh, non, ça, c'était du même côté qu'on était, en fait. Je suis con. On va regarder dans leur cas vite fait. Donc ouais, ça va, c'est des trucs de farm. On va voir. Ici, ça, ça doit être le réforme. C'est pour pas se faire tranquille. Je re-mercredi soir, ne pas kicker. C'est pas si... Ok. <rire> D'accord, monsieur. Euh, et ici, il n'y a rien de plus que ça. Hein. C'est vraiment une petite farm. Mais euh, je trouve que c'est quand même super bien pour un début. En quoi En, en 10h à peu près. Euh, c'est quand même bien d'avoir fait ça, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les joueurs n'ont pas joué 17h, les amis. Il y en a qui ont été dormir quand même, hein. Je veux dire, euh, voilà, quoi. Donc, allez, on se retrouve maintenant pour la deuxième farm. La prochaine base, c'est la castation. En fait, c'est pas vraiment une farm, Ben, c'est une farm, mais pas vraiment une farm. Je vais vous montrer, en fait. Je trouve ça incroyable, tout ce qu'ils ont miné, en fait. Je veux dire, what the fuck, ils ont miné tout ça. Puis ensuite, ils ont monté toute la cobole et tout. Tu peux mettre mon grade. T'es qui, mec T'es pas censé avoir de grade, mec. Il faut que tu l'achètes, bro. Donc, en gros, ça, c'est la faction de euh, Tacos. Avec euh, Quentin, Zeno King, Chips aux crevettes... Poligny et euh, d'autres genres. Donc, euh, ok, on va jeter un coup d'œil. Donc, euh, elle forme de la castation. Donc, ouais, c'est pas, comme j'ai dit, pour pas se faire spawn kill, perdre masse de power. Dans leur coffre, il y a un peu de stuff, mais rien de super important. Donc, des livres euh, enchantent niveau bas. La stone, Du cannabis, de la terre. Des trucs pour faire des farms, en fait, hein. Ouais, c'est tout des trucs pour faire des farms. masse de graines de cannabis. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont faire des étages, ici. Donc, comme on peut voir... Oh, il y a quelqu'un en bas. Donc, on a quelqu'un ici, c'est... Chips aux crevettes. Donc chips aux crevettes qui commence à planter des carottes. Je crois qu'ils vont faire des trucs avec des harvesteurs au milieu quand ils seront assez riches. Mais c'est plutôt intéressant parce que cette, cette version-ci, la map elle est quand même assez grande. Donc il y a beaucoup moins de chances de se faire pied. Et ici, on peut voir qu'ils vont faire une base sécu, j'imagine, en Xuse pour ceux qui font couler l'eau ici. Euh, je connais pas leur plan, mais on peut voir que c'est quand même été vachement miné. J'aimerais bien. Euh, ça, il faut savoir que c'est à la couche 4. Donc ils ont miné jusqu'à la couche 4 jusqu'à... Euh, on va faire un slash top. Jusqu'à euh, ici. Là, donc c'est quand même bien... Ils se sont bien fait chier, surtout s'ils minaient à la pioche normale ou au hammer. Oh, ils ont des spawners ici, j'avais même pas vu. Donc ça, ils ont l'air d'avoir des spawners. Il y a d'autres coffres ici, mais bon, je pense pas qu'il y a du stuff pour ouais, rester à toute l'air vide. Il y a des spawners à undermine. On va aller jeter un coup d'œil, vite fait. Donc, euh, c'est des... qui qu les ont acheté, c'est Tacos, Tacos, ouais, c'est chef de la faction, quoi. Donc, deux pig zombies, deux underman. c'est pas la meilleure façon pour les underman ça, de les stacker. Euh, c'est plus efficace de les mettre par terre Parce que regardez, ils se déportent partout Donc ça c'est un petit conseil, si jamais vous faites une farm comme ça Ne la faites pas comme lui Donc euh, voilà, c'est une belle farm Tacos Pour un début de version c'est quand même vraiment sympathique. J'ai hâte de voir euh, l'avancement de votre faction et où est-ce que ça en va y aller plus tard dans la version. Intéressant de savoir. Passons maintenant à la troisième base. What? La troisième base, c'est plutôt un énorme champ de melon. Euh, mais je trouvais ça intéressant de vous la présenter parce qu'en en fait, des bases comme ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Tu sais, des bases genre full... Euh... Full CQ et tout. On faisait pas ça nous dans l'époque de Minecraft 2014, 2012. Nous on faisait on ça à la surface comme ça. Et on minait, minait, minait Avec euh, Avec une, f... une, euh, une hache. Parce qu'à l'époque c'était en 1.5.2. Et la hache en 1.5.2 elle était. Elle cassait super rapidement les trucs. Hey donc c'est ce qu'on utilisait, ce qu'on faisait à l'époque où j'ai cassé ces plantations. de plantation. Et je sais vraiment pas ces deux shields. Donc c'est la faction de Gylaine. Guillain. Euh, de Guilian plutôt. Pardonnez-moi. Pardonne-moi. Guylian Edgar. Donc je les connais vite fait, c'est des joueurs qui jouent beaucoup sur skill pvp, donc euh, c'est intéressant de voir qu'ils ont fait encore une base comme ça à l'extérieur, et que c'est encore populaire à Nanota. On va voir s'ils ont des spawners, j'espère qu'ils ont des spawners, oui, donc ils ont un spawner à, à qui, qui, qui appartient à Gideon, justement, donc le chef de la faction. Ensuite ils ont fait un, un truc en bois, bon, on va pas se cacher, c'est un peu nul, hein. et oh, oh là là là monsieur a des perles donc d'après moi, en dessous là, ça doit continuer d'avoir des spawners et tout, parce qu'on peut voir, il y a des buissons aussi, oh, des buissons Epidote déjà, donc moi j'ai pas besoin de loup pour regarder, oh là là là des potions stackées, what the fuck, ok, ils sont bien eux, ils ont-tu des livres, des livres, des nouveaux livres d'enchant, non, des potions stackées, eux ils sont très très bien, attends, il est connecté Gillian, ou pas, non il est pas connecté, j'aurais bien voulu voir son under -chest. donc ça descend ici, il y a quoi donc oh my god ok. Maintenant on comprend les perles. Donc il doit se faire un market avec ça. Il doit acheter... déjà acheter des spawners et ensuite les vendre à l'HDV. Donc si on regarde under perles, il doit toutes les vendre. Euh, non c'est pas cool qu'il fait ça Ouais il y en a plein qui ont trouvé la façon de les faire Il y en a plusieurs qui ont trouvé cette nectique là Mais comme vous voyez Gillian il fait partie d'entre eux Donc on va voir le bal top euh, Il est pas dans le bal top pourtant Le meilleur joueur à 86 000 seulement Donc c'est quand même beaucoup pour euh, 17 heures Mais c'est le meilleur économique c'est l'été avant Donc ensuite ici ils ont des coffres Donc ça c'est des graines euh, Je pensais que c'était des graines des volcans J'allais dire what the fuck C'est leur livre protection 1 Ils ont d'autres d'autres buissons ici Ils ont d'autres spawners ici Je sais pas quel type de spawner On va prendre une boussole et on va aller jeter un coup d'œil donc ils ont, non, en fait il y a juste un spawner, c'est un spawner à creeper, donc ok, intéressant quand même. Euh, ils ont bien commencé, ça va être vraiment intéressant de savoir s'ils si vont se faire trouver, se faire piller ou quoi, sachant que la map elle, est beaucoup plus grande comme j'ai dit juste avant, donc ils ont peut-être moins de chances de se faire trouver, dépendamment des coordonnées ou ce qu'ils sont. Mais bon, voilà, c'est ce qui conclut notre présentation. Attends, il y a peut-être quelque chose ici. De... Non, je pensais qu'il y avait un petit truc caché, mais non. Donc c'est ce qui conclut pour notre vidéo aujourd'hui, les amis, sur les euh, Balls Tours. Je vais essayer de, pr de proposer plein de vidéos quasiment tous les jours, euh, au moins trois vidéos par semaine. Donc si ça vous fait plaisir, n'oubliez pas de vous abonner, euh, mettre la cloche et aussi de laisser un commentaire avec votre pseudo et le nom de votre home si vous avez envie que je présente une de vos farms slash base, durant cette série. Donc voilà, je vous aime énormément les amis, merci pour le support que vous apportez avec ça. on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était coach, ciao, ciao